Salut à tous Est-ce que vous connaissez bien l'apprentissage Eh bien, c'est la solution idéale pour trouver un emploi. Justement, aujourd'hui en partenariat avec l'IFRIA Hauts-de-France, je suis en métropole lilloise et j'ai rendez-vous avec Maxence. Salut Maxence Salut Laetitia Comment ça va Ça va et toi Super oui. Alors, dis-moi, on est où ici Alors, on est au sein de l'EICIS formation et c'est là que je fais ma formation d'apprentissage. Ben, si tu veux, je, je te montre là où je fais ma formation. Ah, ben je veux bien, avec plaisir. Allez, c'est parti. Quel beau campus Waouh, ouais. wow, c'est une belle salle de cours Oui. Donc, du coup, c'est là que je fais ma formation théorique une semaine sur deux. Donc, deux semaines en entreprise, une semaine au centre de formation. Et c'est quoi justement ta formation Alors, c'est en titre professionnel, conducteur d'installation des machines automatisées. Donc, ici, euh, tu apprends vraiment euh, à faire quoi alors là, principalement, c'est une mini lie de machines automatisées, donc du coup, c'est là qu'on se familiarise, on se familiarise pardon, au fonctionnement des machines automatisées. Donc là, par exemple, tu vois, on a réussi à produire des savonnettes. Ah oui, donc vous, vous faites des produits autres que l'agroalimentaire. Voilà, autres que l'agroalimentaire. Parce que toi, tu es dans une filière agroalimentaire. Oui, c'est ça. C'est des machines dans l'agroalimentaire. C'est des machines dans l'agroalimentaire. Donc l'objectif n'est pas seulement de produire des produits non alimentaires, mais c'est beaucoup plus de se familiariser euh, oui, avec les, les machines, les machines ouais. automatisées. Parce que si tu vois, les composants euh, de cette machine sont essentiellement des composants euh, automatiques, robotisés. Donc du coup, c'est en quelque sorte de se mettre dans le bain euh, du milieu industriel euh. Surtout automatisé. Quoi. Dans quelle euh, entreprise tu effectues ton alternance Alors moi, j'effectue mon alternance au sein de la société industrielle Le Safre. Ah, ah oui, un grand à, groupe. Ouais, un grand groupe, leader mondial de la production de la lueur, situé à Marc barœul Et comment tu as eu envie de faire euh, cette formation en alternance Alors parce qu'en euh, alternance, c'est beaucoup plus euh, avantageux. Je pense que l'opportunité de faire la formation par alternance, c'est beaucoup mieux que, que d'entrer de, directement en entreprise. Quoi. Oui, parce que Hormis pour l'entreprise, ouais. tu as une expérience du ça. coup après. Tu sors avec un diplôme et ouais. une année d'expérience professionnelle en plus. Oui, donc ça c'est parfait. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'aide de la part de l'État, de, de la région et des branches professionnelles. Comme quoi par exemple bah, Tu as par exemple l'aide au permis, l'aide au logement, l'aide au transport, ah la restauration. Et comment tu as trouvé l'entreprise Principalement par le biais de mon centre de formation, l'IFRIA, qui a permis euh, tout le processus de recrutement, euh, la mise en contact avec les, les, les industriels et tout. Et, et qui a réussi à trouver une place, à trouver une chez, place, eux. place euh, chez eux. Tu faisais quoi avant C'est quoi ton parcours avant de trouver cette Alors, formation Alors moi, principalement, j'ai fait mes études de master en agroalimentaire. J'ai fini mon master en 2021 récemment. Et, j'ai commencé à chercher du travail et voilà, du jour au lendemain, j'ai eu cet écho de formation via le POE, qui veut dire préparation opérationnelle à l'emploi. Donc, du coup, j'ai intégré la POE et aujourd'hui, je me retrouve en tant qu'alternant au sein de Je suis vraiment satisfait de, <rire> de l'évolution de la formation. Ouais. Ouais. Euh, donc, tu vois, Laetitia, on est dans l'atelier de conditionnement de l'ESAF et je vais te montrer euh, ma ligne de formation. Ah, donc toi, tu es en formation ici Ouais, je suis en formation sur cette ligne-là. C'est une ligne qui fait quoi alors, raconte-moi. Alors, si tu veux, sur cette ligne, on, on, on sache euh, en condition de la levure à 125 grammes dans cette encacheuse, qui a ensuite scotier, le sachet sans scotché dans la scotcheuse, qui passe dans ce circuit jusqu'à tournée. Ça a démarré il y a combien de temps bah, J'ai commencé en janvier dernier, donc il fait six mois que je Et tu continues, c'est ça, pendant un an ou je vais faire toute ma formation en alternance ici. Je vais faire 13 mois ici. 13 mois, mois. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton job Alors, ce que j'aime beaucoup euh, dans ce travail, c'est l'interaction humain-robot. Hein. Euh, tu vois, l'humain a une influence sur le fonctionnement de son robot. Et, et, et le robot ouais, aussi euh, a une sorte de feedback sur le, le, le, la qualité du travail de l'humain et l'interaction entre les deux, c'est vraiment passionnant. Quoi. Et qu'est-ce que tu aimes le plus ici, chez Le SAF en ah, particulier Chez Le SAF en particulier, c'est beaucoup plus l'ambiance du travail. une génération, continue, ça rigole. Ah, c'est cool Et comment tu vois ton évolution Ici, peut-être, ou ailleurs bah, ouais, si, si tu veux, à court terme, moi, je, je me vois déjà signer un contrat à terme mais c'est pourquoi je suis là. Et après, à moyen terme, pourquoi ne pas évoluer en grade au sein de l'entreprise Et à long terme, pourquoi ne pas aussi continuer à refaire un autre master en management de production Parce que c'est pour ça que moi je compte évoluer. Voilà. Oui, et si tu veux évoluer, tu peux continuer ta formation, voilà, quoi, quoi, aller formation, plus loin. Aller plus loin dans ce ligne. Et quelle qualité il faut pour être un bon conducteur de ligne ben, Il faut vraiment être minutieux. Pour être ambitieux pour être rigoureux. En toi as ces qualités donc tu risques d'être embauché. Bah ouais. On croise, les <rire> croise les doigts. Croise bah, les doigts. L'apprentissage pour l'expérience et le salaire. Bah de journée, parce que la nuit, euh, je me repose. Pein au chocolat. Conditionnement, parce que c'est ce que je fais et c'est ce que j'aime faire. Et eh bien là je vais te montrer le centre d'assistance technique pour les clients de Le Safre. Waouh, c'est une vraie boulangerie Bah ouais, bah ici si tu veux, c'est là qu'on teste les produits Le Safre des produits alimentaires, notamment les gâteaux, les pains. Et... Ça donne envie. Hein voilà. oh là là. La prochaine fois, tu m'emmèneras faire une recette avec toi. Hein bah Oui, pourquoi pas. <rire> Moi qui suis gourmande. Bah ouais. Merci beaucoup, Maxence, pour Merci cette belle toi. journée passée avec toi et d'avoir découvert ton quotidien. Avec plaisir. Alifria, ils vous attendent. Si vous cherchez un job en apprentissage, sachez qu'il y a plein de postes à pourvoir. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt. Ciao.